Winter, t'es là Je m'appelle Wind, Anna. C'est ridicule. Je ne comprends pas pourquoi tu as voulu changer de nom. Ce n'est pas toi. Et Winter, c'est très beau. Même si je te l'expliquais, tu continuerais à m'appeler Winter. Je ne vois pas pourquoi je me fatiguerai. Il y a les deux Seagulls qui se battent dans le lavoir. Tu viens Je dois finir mon perturbateur à base électrique. Bon, très bien. Je ne peux pas lutter. Je te laisse Qui gagne Pour l'instant, c'est est. Yé. Mais à un moment, j'ai bien cru que B allait l'avoir. Tu as raté son magnifique coup du poisson. Ça va être yé, qui va gagner, comme d'habitude. Il est pas venu, Winter Non, il fabrique encore un truc bizarre qui ne servira jamais. Ah. Bon, j'en ai marre. On va voir ce qu'il fabrique. D'accord. Au fait, c'est comme si vous mariez, vous deux. J'en ai marre de tenir la chandelle. T'es bête Allez, viens Salut Winter Allons donc. Vous ne voulez pas aller voir le 44ème combat entre les cigales Ça avait l'air si intéressant pourtant. Allez, fais pas ton mauvais bougre. Je suis sûr que tu as besoin d'assistante pour ton électrobidule. Dans vos rêves, c'est beaucoup trop précis pour vous y toucher. Mais on peut regarder alors Je suis sûr que ton invention deviendra célèbre dans quelques années. Tout le monde s'en servira à Pamplona. C'est bon, vous pouvez regarder. Mais vous allez très vite retourner voir le combat du lavoir, c'est moi qui vous le dis. C'est ça. Bon alors, il sert à quoi exactement ton nouveau bidule Pamplona est la capitale du monde libre. Il n'y a ni riz pour régler le quotidien des habitants, ni état central. En fait, chaque ville y est souveraine. Le temps est un trait de caractère propre à chaque individu. C'est en fait une sorte de destin qui appartiendrait à chacun. C'est pourquoi vous ne verrez jamais d'horloge à Pamplona. Même si ici, plus qu'ailleurs, le temps est présent. Pour nous, cela semble étrange, n'est-ce pas Pourtant, les habitants de Pamplona et des cités libres ont un système qui fonctionne, où des milliers d'individualités s'accordent et se désaccordent selon leur temps. Et il se dit ici que, par-delà le désert de sable, il y aurait une ville légendaire où le temps pourrait s'échanger et se compter, où chaque habitant, grâce à ce temps mesurable, pourrait agir de concert. On dit même que cette ville perdue se nommerait Bourgade. Mais ce n'est qu'une légende parmi d'autres, n'est-ce pas Et voici donc le nom du nouveau nominé au prix de l'excellence des jeunes chercheurs pour cette année. Il s'agit de Winsbirne. Il n'est pourtant qu'en première année. Je vais à présent demander à Winsbjerg de monter sur scène pour nous présenter l'invention qui a reçu le prix. Merci. Merci, je vais donc vous présenter mon invention. Il s'agit en fait d'un transmetteur électrique qui permet de communiquer sur de grandes distances. J'imagine que vous connaissez tous le principe du Morse, il s'agit de la même technique, mais avec une machine qui permet de traduire directement les signaux électriques en mots. Ainsi, nous pouvons communiquer dans une langue universelle, sur de très grandes distances. J'ai appelé cette invention l'hélicitographe. Merci. Je voudrais simplement prendre un tout petit peu plus de votre temps, mesdames et messieurs, afin de faire une annonce de la plus haute importance. J'ai réussi, grâce à ma machine, à communiquer avec la ville perdue. Avec Bourgade. Par-delà le désert de sable d'or. Comme je le disais, nous pouvons communiquer sur de grandes distances, mais... Oui, cette ville n'est pas une légende. Et ils ont les scientifiques les plus compétents de cette terre. Le temps y est bien mesuré, voire comptabilisé. En fait, ils utilisent même le temps comme monnaie d'échange. Monsieur Birn, ce que vous racontez est totalement absurde, enfin... Écoutez-moi Écoutez-moi le plus important est là. ceux qui ont reçu le message étaient des scientifiques. En observant les étoiles, ils ont découvert une chose incroyable. Monsieur Pierre, ne veuillez cesser sur le champ, ce genre non, de... Non, écoutez-moi. Ils ont découvert qu'un gigantesque cataclysme allait se produire dans les trois prochains cycles de la Lune. Mesdames et messieurs, ils ont des preuves scientifiques. Il faut se réfugier à l'Ouest. Je vous retire votre prix. Vous êtes un charlatan. Je, je, je ne veux plus de vous dans mon école. De toute façon, dans trois lunes... Votre école n'existera plus, monsieur le directeur. J'ai autre chose à fiche que de rester ici, assis sur une chaise. Il me faut à présent prévenir tout le monde avant qu'il ne soit trop tard. Je ne comprends pas pourquoi je devrais te suivre dans ton délire scientifique catastrophiste. Tu es devenu fou, ma parole. Je pensais que toi au moins tu me croirais. Tu me connais mieux que personne, Anna. Tu crois vraiment que je raconterai tout ça sans preuve tangible N'essaye pas de jouer sur l'affect, Winter. Tu vas trop loin. Anna Tu ne sais même pas qui est à l'autre bout de ton bidule. Si ça se trouve, ils te mentent pour mieux pouvoir nous écraser. Ils sont différents de nous, Winter. Ils pensent que le temps est mesurable. Rends-toi compte de ce que ça implique. Si ça se trouve, ils mettent leurs sentiments en boîte et ils les ressortent seulement quand ils en ont besoin. Pouvoir compter le temps est la preuve d'un avancement scientifique incroyable. Mais je n'attendais pas que tu le comprennes, évidemment. Tu es si bien dans ton petit monde de confort Si on n'en apprend pas sur les autres Alors évidemment qu'ils font peur Par définition l'autre est différent Mais moi j'ai envie de le connaître, de le découvrir Mon petit monde de confort Évidemment Toi tu es toujours au dessus des autres Tu es un visionnaire Évidemment que je ne peux pas suivre moi Petite femme du peuple Eh bien tu sais quoi Tu feras ce voyage seul Anna Si tu restes ici, tu mourras je t'aime. Je veux que tu m'accompagnes. Tu vas trop loin. Pas cette fois. Mais le cataclysme Il faut que tu comprennes. Je n'ai rien là-bas. Tu mourras moi. Ça ne suffira pas, Winter. Je m'en doutais. Il vaudrait mieux que tu partes maintenant. Qui était cet homme Je sais pas, il allait vers l'ouest, il m'a acheté du lait, du pain et des fruits. Il avait l'air misérable. Mais il nous a payés. Ouais. Encore un aventurier en quête de la ville par-delà le désert. Si un autre se présente, chasse-le à coups de bâton. On ne sait jamais de quoi sont capables ces pauvres diables, et ils portent malheur. D'accord, maman, je sais rien de penser. Mais il a aussi dit quelque chose par rapport à une catastrophe, qu'on devrait partir. Oh. et en plus il professe des malheurs. Je te dis, ce sont des corbeaux déguisés en hommes. N'accepte plus personne comme lui. Oui, maman. J'y suis. Voici les murs de Bourgade. Enfin Nous voici arrivés, vous autres nous sommes devant Bourgade, la ville par-delà le désert de sable d'or, devant notre salut et aux portes de la gloire.